Bonjour, voici un court tutoriel Padlet pour modifier le format de votre babillard Padlet. Alors, celui-ci était dans le format mur. Nous allons donc le modifier. En haut à droite, vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus et vous avez tout en bas du menu déroulant « Modifier le format ». Alors, vous cliquez dessus et euh, vous sélectionnez le format chronologie qui est fort intéressant. Alors, voici ce que ça donne. Les publications ou les papillons se sont euh, positionnés sur une ligne du temps. Alors, euh, publications qu'on pourrait euh, déplacer euh, à notre guise, mais ce qui est fort pertinent dans ce cas-ci, puisqu'on veut lier les idées, c'est qu'on peut euh, ajouter des mots-clés, une phrase, un marqueur euh, de relation euh, ou un connecteur. Alors, euh, euh, voici un exemple. Et, euh, aussi simple que ça. Alors, euh, voici qui met fin à ce cours euh, tutoriel Padlet pour euh, vous aider à enchaîner vos idées. Merci